C'est Balloon Dating c'était un petit court-métrage de 4 minutes 30 Balloon Dating, c'est un speed dating entre deux personnages à la tête de ballon qui vont devoir se dessiner des visages pour pouvoir se plaire Ce film, bah je l'ai produit moi-même ce n'est pas mon premier film, j'en ai déjà fait d'autres, dont un qui était déjà venu à court métrange qui s'appelle Stine, qui est un film ukrainien assez étrange. Balloon Dating, c'est un film bah, qui a été fait assez spontanément, j'ai eu l'idée et euh, tout de suite après, le, enfin le tournage s'est fait deux mois après, et la post-production s'est étalée sur six mois en parallèle d'autres choses, donc il est sorti assez vite. Balloon Dating est pile poil dans la, la, la ligne éditoriale de courts métrages qui effectivement euh, est insolite, euh, étrange. Euh, euh, Peut-être un poil fantastique pour Balloon Dating, mais pas plus que ça. C'est un festival que je trouve vraiment super parce qu'ils ont le mérite de sélectionner des films qu'on ne voit pas ailleurs, de ne pas forcément euh, surfer juste sur le succès des courts-métrages. Donc on a vraiment droit à des propositions formelles ou euh, narratives euh, assez chouettes. Au-delà de ça, l'ambiance est vraiment, euh, vraiment super, très conviviale, très familiale, ça fait plaisir de revenir.